Les élections européennes ne sont pas en fait de vraies élections européennes. Euh, ce sont 28 élections nationales qui se déroulent au niveau national, dans des circonscriptions nationales. Euh, ça c'est un premier paradoxe qu'il faut bien avoir en tête. Par exemple en France, euh, depuis, euh, enfin, pour l'élection prochaine, on va voter sur une seule circonscription nationale. On avait huit circonscriptions régionales à la dernière élection européenne. Cette fois, on en aura une seule. Qui choisit les candidats Les partis nationaux. Ce caractère national des élections européennes pose problème et euh, a déclenché beaucoup de débats depuis euh, le début des élections européennes, euh, à tel point que certains, euh, et notamment parmi les euh, partis européens, appellent à la création de listes transnationales, de circonscriptions transnationales, c'est-à-dire de listes de candidats et de circonscriptions électorales qui dépasseraient le cadre purement national des États membres et qui permettraient aux Européens de choisir et de voter pour des candidats issus de différents pays dans des circonscriptions transnationales. La question du programme des partis européens pour les élections européennes est une vraie question. Formellement, tous ces partis adoptent un manifeste ou une plateforme électorale en vue des élections européennes. Mais ces manifestes sont très diffus, euh, très vagues et très peu utilisés en fait par les partis nationaux lors des élections européennes. Ce euh, manque de programme ou ce défaut de programme est lié à des questions institutionnelles. En Europe, euh, au niveau européen, il n'y a pas de gouvernement européen à proprement parler qui pourrait mener justement un programme de réforme ou un programme de politique économique ou sociale particulier. Euh, donc cette absence de programme européen, elle est un reflet de ces questions institutionnelles. Par ailleurs, euh, il y a aussi des problèmes euh, de type très matériel, qui empêchent les partis européens de faire véritablement campagne euh, dans les États membres, tout simplement parce que les règles du financement de ces partis impose aux partis nationaux de ne pas utiliser le financement public européen de leur parti européen dans leur État membre. Donc finalement, les partis européens ne peuvent faire campagne qu'à Bruxelles, que de manière très vague et très large, et les élections européennes restent à tous les niveaux dans les mains des partis nationaux. Face aux difficultés de mettre en œuvre de véritables élections européennes, plusieurs propositions circulent depuis longtemps pour essayer de mieux incarner, personnifier ces élections et leur caractère européen. Parmi ces propositions, celle de ce qu'on appelle les Spitzenkandidaten, les têtes de liste aux élections européennes, a été mise en œuvre en 2014 pour la première fois. Ces Spitzenkandidaten sont en fait des, euh, donc des têtes de liste euh, qui sont euh, nommées par chaque parti européen pour représenter leur parti au niveau européen, essayer de coordonner les positions des différents partis nationaux euh, de la famille politique, euh, mais aussi euh, participer par exemple à des débats euh, télévisés qui euh, doivent euh, permettre d'attirer l'attention sur euh, des débats à portée plus européenne. Euh, on a par exemple en 2014 eu sept débats télévisés entre euh, les principaux euh, candidats, ces Spitzenkandidaten. Euh, C'est de nouveau le cas euh, pour ces élections. On a déjà eu un débat entre les deux principaux euh, candidats tête de liste pour le Parti populaire européen. Il s'agit de Manfred Weber, euh, un Allemand qui était auparavant président du groupe euh, politique au Parlement européen. Et pour le Parti socialiste européen, euh, Franz Timmermans qui est aujourd'hui vice-président de la Commission européenne. Ces euh, têtes de liste euh, ont un rôle néanmoins limité et euh, au final la désignation de l'une de ces têtes de liste, de l'un de ces Spitzenkandidaten comme président de la Commission européenne dépend en définitive des chefs d'État et de gouvernement réunis dans le Conseil européen puisque euh, ce sont eux qui nominent, qui désignent euh, le Président de la Commission qui doit ensuite être confirmé par le Parlement européen. En 2014, Jean-Claude Juncker était le candidat du PPE. Euh, le PPE a emporté la majorité aux élections du Parlement européen, mais euh, rien ne garantissait que les chefs d'État et de gouvernement euh, nomment effectivement Jean-Claude Juncker pour le poste de Président de la Commission. C'est un ensemble de facteurs et de rapports de force divers qui ont fini par faire plier notamment Angela Merkel qui n'était pas forcément favorable au départ à sa nomination et qui ont fini par faire que ce système des Spitzenkandidaten a effectivement débouché sur la nomination de l'un d'entre eux comme président de la Commission européenne.